Bonjour, Régine. Bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon coup de cœur de l'été qui a égayé mes vacances. C'est le dernier roman de Romain Puertolas, « Tout un été sans Facebook. On connaît euh, Romain Puertolas pour son humour déjanté dans ses romans euh, précédents. Il récidive encore aujourd'hui avec ce roman policier, déjanté, comme je vous disais tout à l'heure, euh, plein d'humour. Et l'histoire euh, se passe dans un patelin euh, paumé euh, du bout du monde, euh, sans réseau, sans internet, sans portable. New York, Colorado. 150 habitants, 198 ronds-points. Un seul feu rouge et plus de Facebook après cette ligne. En uh -oh. ce village, il y a un commissariat avec notre héroïne, Agatha Crispy. Alors Agatha Crispy est d'origine africaine, elle a la peau noire, des mensurations atypiques. Elle travaille comme lieutenant de police, chef du département des homicides au sein du commissariat, et donc, et suit les pas de son père, qui lui-même était capitaine de la métropolitaine. Mais voilà, dans ce commissariat, pas une seule enquête a eu l'issider, pas un seul crime de commis. Hormis les homicides de lapins et d'écureuils radioactifs. D'ailleurs, la chasse à ces écureuils radioactifs est bien la seule activité dans ce village. Ah, heureusement, Agatha de deux passions. La littérature et les livres. Dotée d'une grande culture générale, elle aime dans ce livre nous faire partager ses romans préférés. Comme Lady Petit-Nègre d'Agatha Christie, le, La chambre jaune de Gaston Leroux, il y a aussi Autant en porte-le-vent de Margaret Mitchell, Frankenstein de Maria Shelley. mais aussi elle nous parle de celui qui lui a toujours donné la nausée, Ulysse de James Joyce. Sa deuxième passion hmm, les donuts au chocolat. Elle en est gourmande et elle ne quitte jamais un donut au chocolat qui accompagne toujours sa bouche partout où elle va. Oui, Et pour elle, on peut résoudre de grands crimes grâce à la littérature et les donuts au chocolat. Et en plus, elle est dotée d'un sens, d'un grand sens de déduction et des devinettes. Mais voilà, comme je vous disais, il se passe jamais rien dans ce village paumé de New York, Colorado. Alors, pour tuer l'ennui, dans ce commissariat, Agatha Crispy crée un club de lecture. Et elle va l'animer. Et ce club de lecture s'ajoute déjà au club de fléchettes, avec la bière omniprésente, au club de tricot et au sudoku. Et le temps s'égrène ainsi jusqu'au jour, enfin une série de meurtres à élucider. Elle se passe dans les contrées voisines. Donc Agatha Crispy va être affublée d'un compagnon du shérif McDonald pour élucider les enquêtes. Mais comme je vous disais, Agatha Crispy, elle est gourmande de Donuts. Et partout où elle va, sur les scènes de crime, elle est miette, des miettes de chocolat. Ce qui brouille l'épice, ce qui rend les enquêtes difficiles à mener. Enfin bref. Les indices sont difficiles à trouver. Voilà, moi j'ai souhaité vous partager ce coup de cœur, parce que je l'ai adoré. Comme je vous disais, il a égayé mon été. C'est un roman, un roman plein d'humour, truffé de références littéraires, où on parle de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de titres, mais aussi euh, donc euh, sur fond de racisme, comme je vous disais, Agatha Crispi est d'origine africaine, et dans ce New York-Colorado... Bah, il n'y a pas de noir. et au sein même du commissariat, on est quand même assez raciste. Voilà. Alors, si vous aussi vous souhaitez égayer vos soirées, ben alors n'hésitez plus, plongez-vous dans la lecture de Tout Un été sans Facebook de Romain Puertolas. Voilà, j'espère vous avoir égayé dans cet épisode, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Grand Méchant Book.